Bonsoir, euh, mesdames, mesdames, Monsieur, bonsoir, Nabilaï Kamara, depuis euh, Bruxelles, cher compteur guinéen. Alors, très rapidement, j'ai ce thème d'information sur, euh, euh, disons, le chef d'état-major général de l'armée guinéenne. Il hein, est question de Sadiba Koulibaly. Euh, je parlerai de ça le premier point. Ensuite, je vais parler de, en fait, je reviens sur le ministre de la Défense, euh, disons, Aboubakar Sidiqi Kamara, appelé, Autrement, idiamine cher Comte guinéen. Très bien. Alors, vous avez donc suivi donc, les deux éléments que je vais maintenant analyser, n'est-ce pas, objectivement, cher compteur guinéen. Mais avant cela, il faut donc attirer l'attention euh, sur euh, ce qui se passe, euh, disons, de l'autre côté de la Guinée, en fait, euh, plutôt euh, dans la sous-région au Mali, n'est-ce pas. Au Mali, vous le savez, il y a aussi la transition militaire. Mais là, au Mali, il y a, euh, je crois que l'agent militaire, là, vient de franchir un pas, un grand pas vers, euh, disons, le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas Il est question du Mali, n'est-ce pas Moi, j'ai toujours dit que le président qui est actuellement là-bas, le premier agent au Mali, en fait, si jamais, si jamais il essaye, en fait, de retarder les choses au secteur, intention de garder le pouvoir au Mali, en fait connaissant le Mali, les militaires. Donc au Mali il y a une autre valeur, vous voyez, les Maliens ont une certaine valeur, ce qui manque en Guinée, n'est-ce pas Là-bas les militaires ne tarderont pas, n'est-ce pas Ne tarderont pas à en fait renverser le monsieur pour finalement suivre la bonne voie vers le retour à leur conscience, ça c'est au Mali. Et même au Burkina Faso vous allez voir, au Burkina c'est la transition, au Mali vous allez voir, ils, sont, ils vont tous terminer leur transition, et si nous ne faisons absolument rien, absolument rien, bon voilà, nous sommes mal partis. Donc voilà, c'est l'information au Mali. Alors, euh, donc, euh, un grand pas franchi, donc, euh, vers le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, euh, le référendum, en fait, la constitution élaborée, il y aura un référendum sur la constitution à partir du mois de juin. Ça, c'est très bien, cher Contre-Guinéen. Hein. N'est-ce pas Et Très bien. Et aussi, euh, toujours euh, euh, en guise d'information, aussi, euh, actuellement, nous remarquons, euh, disons, euh, à Bambeto. Il y a tous des petits des mouvements, des escamouches, n'est-ce pas Je dirais des petites manifestations des jeunes, etc. etc. Et j'entends certains dire, bon, écoutez, vous dépassez la limite, et là, vous voulez donner raison, en fait, au pouvoir. Vous comprenez Ce n'est pas vrai, cher Compteur Il faut soutenir l'axe de début à la fin. L'axe de début à la fin. Quel que soit le comportement de ces gens donc, on ne peut en aucun cas les accuser. C'est la faute du pouvoir. Si Mandou Numboui était venu, en fait, avec de bonnes intentions dès le départ, n'est-ce pas, il y aurait eu des changements de comportement au niveau donc de l'axe Bambeto. C'est là de la démocratie. Nous supportons l'axe en question. Nous supportons les jeunes l'axe. Vous comprenez Jusqu'au bout, n'est-ce pas Jusqu'au bout, je dis bien, cher moutonniens. Très bien. Pour attaquer, en fait, mon sujet, alors, je dis bien, nous avons tous suivi le le chef d'état-major général de l'armée, en fait, Guylaine, et la question de Sadiba Kouloubali. Alors, vous avez suivi son discours, j'ai suivi, euh, en fait, euh, son discours, la vidéo. Alors, euh, un discours, moi, je dis purement politique, d'abord, c'est politique, stratégique et tout ça, et, et puis voilà, cher compétenant guinéen Alors, que raconte euh, Sadiba Kouloubali Alors, euh, Sadiba Kouloubali, il en fait, était invité sur le plateau de la RTG avec, euh, disons, des, des questions qui lui ont été posées. Alors, une question relative au vol, disons, euh, au limoges, en fait, de certains militaires, hein, de certains officiers. Alors, euh, voilà, qui, Saliba qui nous parle également du vol d'armes, qui a eu vol d'armes. Alors, donc, c'était normal, effectivement, que le responsable alors, euh, donc, soit, euh, disons, arrêté, vous comprenez, ou soit inquiété, ou même limogé, n'est-ce pas Ensuite, euh, il nous parle de, également, euh, il y a eu le licenciement, limogéage, en fait, disons, euh, du chef de l'enseignement militaire, et là, il explique la cause, parce qu'il dit, bon, écoutez, alors, euh, un magasin contenant des, des médicaments confisqués, qui a été confié à ce monsieur, alors ces dix médicaments ont disparu, alors écoutez, qui il faut accuser C'est lui, le chef de l'enseignement, qu'il faut accuser. Alors, ce que je ne comprends pas, le monsieur dit « les médicaments ». Alors, moi, je me dis, je doute, hein, je doute hein, qu'il dit que, bon, écoutez, c'était un magasin où des médicaments qui ont été saisis, qui étaient en fait là alors, mais ce ne sont pas des médicaments, ici on a des médicaments, mais plutôt de la drogue, qu'ils cite le nom réel, la drogue plutôt, n'est-ce pas Alors, si ce n'est pas le cas, ou si je me trompe, je crois que la RTG, si effectivement euh, la RTG veut nous informer réellement, alors qu'il euh, faudra qu elle, qu elle, que les journalistes prennent leur caméras, aillent ces magasins filmer ces médicaments, normalement que tout le monde puisse les voir ». N'est-ce pas Moi, je suis sûr que ce ne sont pas des médicaments, plutôt de la drogue saisie, et que ce monsieur, ce chef de l'enseignement militaire, donc les a fait disparaître pour donc ses propres intérêts. C'est cela que je vais dire. Ensuite, il y a une autre question de, de, de, de, de la femme journaliste, n'est-ce pas, à Sadiba Kouloubali, c'était sur euh, également le, le, le, voilà, le limoujage ou disons euh, la disparition, disons comme ça, de, du PSP, le bâton spécial, le bâton de sécurité, disons, euh, présidentielle. N'est-ce pas Et là, eh, Sadiba, le, le chef d'état-major général de l'armée, dit, écoutez, il y a, euh, avant de, de répondre, il dit, bon, écoutez, il y a là euh, élément euh, administratif où c'est lié à également euh, des questions purement administratives. Là, il va donc rentrer dans une sorte de chronologie. Il dit, au temps de l'Ancien-la-Comté, par exemple, il y avait ce qu'on appelle le, le bataillon autonome de la sécurité présidentielle, donc qui assurait la sécurité de l'Ancien-la-Comté. Ensuite, quand l'Ancien-la-Comté est parti, Dadis est venu. Dadis a remplacé ce bataillon autonome par un régiment de, de commandos n'est-ce pas, le régiment de commando qui assurait la sécurité de Camara. Et que Dalis Camara est parti, il y a Sekouba qui est venu avec, euh, disons, la transition, et là aussi, Sekouba a retouché ce bataillon, euh, disons, ce régiment de commando, en l'appelant bataillon en fait euh, spécial de commando. N'est-ce pas, et que quand Dalis est parti, Alpha Condé est venu, Alpha Condé a totalement changé euh, avec euh, cet autre bataillon, c'est-à-dire le bataillon de sécurité spéciale. N'est-ce pas Jusqu'au 5 septembre 2021. N'est-ce pas, chers compte guinéens Alors, ça, c'est ce que le ministre, plutôt le chef de la major de l'armée nous explique. Et voilà, puis m'a voilà, est arrivé, alors, euh, il s'est dit, maman Doumbouya, bon, écoutez, qu'est-ce que le bâton spécial, parce qu'il y avait des forces spéciales déjà. Alors, le bâton spécial, euh, disons, le bâton de sécurité spéciale n'avait euh, rien d'autre à faire, n'avait pas de boulot, vous comprenez, euh, raison pour laquelle, donc, euh, voilà, il faut, donc, euh, disons, le faire disparaître, ce bâton là, qui est finalement remplacé par les forces spéciales, je n'est-ce pas Voilà, ça c'est purement, euh, disons, politique, le monsieur ne dit pas la vérité, mais je peux comprendre, n'est-ce pas qu'il le fassent eux aussi, parce que ça Conté l'a fait, euh, d'alice l'a fait, euh, Sekouba Conté l'a fait, Alpha Alphacone l'a fait, pourquoi pas Mouya, n'est-ce pas Alors le problème ici, c'est que c'est la peur, vous comprenez Il y a la peur, n'a compté vient, alors il y les des hommes, il, il crée son, son, son propre bataillon, composé euh, de ces hommes pour sa sécurité, n'est-ce pas et cetera, et cetera. Alors, ce qui est grave, il faut que maintenant nous nous battons, nous nous battons pour, euh, en fait, un véritable processus démocratique, c'est-à-dire que les comportements palais, ça doit disparaître, un président qui vient, alors il doit changer tout le corps, vous comprenez, euh, corps présidentiel, le bâton présidentiel, bâton autonome, il ne sait pas quoi d'autre, n'est-ce pas, ce n'est pas bien, il faut une force républicaine, n'est-ce pas, il faut un régiment de commando républicain, c'est comme ça, c'est-à-dire chaque président qui vient, ce régiment est là, ce régiment de, de commandement est là. C'est-à-dire euh, qui est républicain, qui est pour en fait qui est pour la présidence, à l'oplique pas pour tel Paul au pierre, n'est-ce pas, pour la en fait, garde présidentielle, n'est-ce pas, qui convient cette garde là, qui convient ce commando là, qui convient ces forces sont là. N'est-ce pas, chers cantonniens Alors, donc, la peur est dans. vous avez vu, voilà, on change. On va dit donc, oui, elle le fait maintenant, alors c'est normal. Et depuis le 5 septembre 2021, il n'a pas changé. Maintenant, pourquoi le, le, il, il change Et parce qu'il y a la peur. Depuis que le, le, le monsieur irrationnel a parlé, le féticheur a parlé, alors, euh, bon, voilà, c'est normal. Et écoutez, c'est tout à fait clair. Ah, il a peur, il a peur, il n'a plus confiance donc à ce bataillon, alors il faut donc euh, un autre bataillon, ou en fait des forces spéciales, euh, donc qui, euh, donc sûrement, il a confiance pour assurer sa, sa, en fait, euh, sa sécurité. Très bien sur le Alors, nous, nous disons, donc ça, ça doit cesser, ces comportements comportement pareil, ça doit cesser, et c'est vrai, et c'est pourquoi nous nous battons pour cette transition qui doit être, je dirais, beaucoup plus pragmatique n'est-ce pas, euh, qui doit réussir, une transition qui doit réussir, on dit ça, c'est l'échec déjà, Donc, nous voulons une nouvelle transition, en fait, qui tienne compte de tous ces paramètres-là. J'ai dit l'autre fois que nous voulons une structure politique solide et consolidée, c'est très important, c'est une valeur hein, de référence, dans ça, nous avons une armée républicaine, n'est-ce pas Quand on parle de l'armée républicaine, c'est une armée qui défend la nation, vous comprenez, qui ne défend pas un pouvoir, qui ne devient pas une personnalité. C'est ça. C'est ce qu'il faut, en fait, dans cette transition. N'est-ce pas, chère Montoguinière Alors, voilà. Donc, vous l'avez compris, euh, Sadiba Kouloubali aussi est parti un peu loin en expliquant euh, purement politique. Bon, écoutez, et gardons la patience que Mamadi Doumouya a promis qu'il ne sera jamais candidat, qu'aucun membre du gouvernement, aucun ministre, je pas, institution ou chef d'une institution sera, en fait, candidat pour les prochaines élections présidentielles. Alors, euh, il dit attention que la Guinée, c'est comme le Congo, en fait, euh, parlant de la richesse, mais Congo au aujourd'hui qui est, euh, disons, une proie, disons, de ses voisins. Vous comprenez Manque d'organisation. Alors... Euh, ça dit pas que le Mali nous compare là-bas. Mais écoutez, c'est normal. la Congo, c'est la même chose. Vous comprenez? Il n'y a pas une politique, il n'y a pas une structure politique solide et consolidée. Donc, euh, résultant d'un consensus national, il n'y en a pas. Et la Guinée, c'est la même chose. Donc, si nous ne battons pas dans cette ambition pour créer une véritable structure politique résultant, en fait, d'une, d'une, euh, d'un consensus, bon, écoutez, nous serons la proie également, disons, euh, d'autres pays même pas d'autres pays, mais écoutez, nous connaîtrons ce qu'on appelle ici la guerre civile dans le pays, n'est-ce pas Voilà, je vous dire. Alors, ce que moi je vais dire, n'est-ce pas Alors ici, il faut remercier tout simplement les chers compatriotes de l'armée, alors euh, on parle de la disparition des armes, et ça c'est très important, parce que, écoutez, pour pouvoir mener des actions sporadiques par-ci par-là, ou à la Baie Manassara, il faut des armes. Alors moi je vous félicite, chers compatriotes guinéens, battez-vous, vous êtes les plus nombreux Mamadi Noumbouya, c'est qui Mamadi Noumbouya n'a même pas de promotion de l'armée guinéenne. Il n'en a pas. Il n'a aucune promotion dans l'armée guinéenne. C'est un monsieur qui, qui est venu de la France. Voilà, on le fait chuter. Il n'a pas de promotion. Alors, comment voulez-vous, vous, vous chers compatriotes de l'armée guinéenne, vous tous, hein, comment voulez-vous en fait vous laisser en fait traîner par également ce monsieur qui n'a pas de promotion dans l'armée guinéenne n'est-ce pas Alors, vous savez comment vous munir les armes, comment trouver les armes. Préparez-vous. Vous comprenez, ils ont peur. Il y a en fait l'instabilité déjà au niveau du pouvoir. Et c'est clair. Et c'est Modou Mouya qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé sur le guinéen. Alors, on vous dit, venez réfléchissez sur le problème guinéen. Il faut réfléchir, alors euh, essayer euh, de voir comment aborder les choses pour les futures générations. Et on vous dit seulement de réfléchir, c'est ça la transition, réfléchissez un peu. Alors vous venez, vous voulez réfléchir, vous faites un jour de réflexion, deux, trois jours, ou vous voulez faire cinq, cinq, cinq ans, je ne sais pas, de réflexion. Ça peut pas aller. Ce n'est plus de la réflexion, c'est de la foutaise. N'est-ce pas, cher compte Très bien. Alors, euh, je vais parler de l'autre, euh, comment on appelle le ministre de la Défense, Aboubacar Sidi Kamara, dit Idi Amin. Alors, nous avons écouté ce monsieur, il y a eu pas mal d'analyses sur, sur son discours euh, ethnocentriste, je dirais ainsi, c'est vrai. Et ce que moi je vais dire, j'étais aussi, euh, je termine également sur ça, mais ce que je vais ajouter, et ça c'est comme information pour Idi Amin, qui se dit historien, alors historien, c'est pas euh, de la part historien, connaissance acquise, donc sur ce que disaient ou disent les griots sûrement. N'est-ce pas? Alors, ce que moi, je lui comme information, il y Nous sommes dans une transition, et ça, il faut le répéter mille fois. Nous sommes dans une transition où il est question, en fait, de réparer la locomotive. La locomotive qui a déraillé, il faut la remettre sur les rails, n'est-ce pas? Alors, il est question de mettre les points sur les rails, il est question de responsabiliser les institutions. Voilà, disons, en grosso modo, avoir une structure politique solide et construite comme au Ghana. C'est cela. Alors, euh, tenir des discours pareils, des discours. Donc, comme on a entendu avec euh, Idiami, alors c'est les discours qui ne rassurent pas, les discours qui divisent, là vous le savez. Alors moi, je pense que euh, Idiami a un problème d'information, n'est-ce pas Il y a de l'ignorance, c'est vrai, parce que quand vous êtes ministre et que vous n'avez pas cette capacité de réfléchir, n'est-ce pas De réfléchir beaucoup et eh bien, alors on se compone, on donne des discours pareils. il n'y a aucune intelligence. Parce que quand on est intelligent, l'intelligent, alors, euh, doit à la conclusion dans la tête. Il a déjà la conclusion dans la tête. Alors, je vais là-bas, écoutez, attention, je vais là-bas, mais je dois éviter ce qui peut ou ce qui pourrait m'empêcher d'y être. N'est-ce pas Idami ne le sait pas. Alors, ce que moi je vais dire à Idami. Alors, euh, la politique, là aussi, ce n'est pas de moi, ça c'est science politique. La politique est définie comme un processus, un processus à travers lequel, en fait, euh, les citoyens se réunissent. Il hein, dit la politique comme processus. Ce n'est pas la politique comme euh, voilà, la ruse, le maçon, comme on, on l'a vu avec Alpha Condé, tant d'autres. Il c'est un processus. Ça, c'est légal, officiel. C'est un processus à travers lequel les citoyens se réunissent. Je prends par exemple la basse côte, je prends la moyenne Guinée, la haute Guinée, la Guinée forestière qui se réunissent. Ils se disent ensemble on va essayer de, en fait, de réaliser un projet commun. Un projet commun. Un projet que seule, par exemple, la Basse-Guinée ne, euh, ne pourra pas financer, ou seule la Moyenne-Guinée ne pourra pas financer, ou la Haute-Guinée ou la Basse-Côte. En fait, mais réunis, ensemble, c'est possible donc de financer. N'est-ce pas Et là, pour réussir ce pari-là, pour réussir ce pari, réaliser ce projet, projet commun, je m'adresse à Guy alors pour réussir ce, ce, ce pari-là, alors parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes, ne nous sommes pas parfaits, alors, c'est pourquoi il faut créer des lois. Les lois sont créées, n'est-ce pas les, les règlements sont créés et il y a un, en fait une administration qui est là. Pourquoi Pour, en fait, euh, appliquer ces lois-là, n'est-ce pas Et comme ça, quand on est poli, tous polis, en fait, euh, derrière ce projet, nous avons toutes les chances, donc, de le réaliser, n'est-ce pas Je ne veux pas là. les lois sont bien appliquées, les fonctionnaires jouent bien leur rôle, vous comprenez, et là, nous sommes polis. Nous sommes bien indiqués. Et là, le projet réussit, N'est-ce pas Alors, ce qui se passe en Guinée, si vous remarquez, alors, nous sommes réunis, je prends les quatre régions entre les Guinée, nous sommes réunis, nous avons un projet qu'il faut réaliser, qui coûte très cher. N'est-ce pas Alors, nous avons des lois, les lois sont créées, nous avons des lois, les règlements, tout est là. Il y a une administration, tout. Mais malheureusement, le, le chef qui est là, à la tête de l'administration, qui doit dire, bon, écoutez, il y a les lois, vous respectez les lois, ces lois-là, si nous ne pouvons pas réaliser nos objectifs, vous comprenez Mais c'est le chef en question-là qui ne respecte pas ces lois. C'est lui qui décompte, c'est lui qui n'est pas honnête, c'est lui qui n'est pas sérieux, c'est lui qui est imbécile. Et voilà le problème de la Guinée. Il termine. Alors, euh, moi je pense que, là je l'ai dit autrefois, euh, on parle de la Guinée, on parle de l'État guinéen, c'est quand en fait euh, les Français sont venus. N'est-ce pas Parlons de là. Et quand on parle maintenant, la question, le vrai discours qu'il faut, le discours qu'il faut maintenant, c'est un discours qui rassure ces quatre communautés. N'est-ce pas Qui puisse rassurer ces quatre communautés vers la réalisation de ce projet-là. C'est le discours que nous voulons actuellement, tout discours qui rassure ces communautés, qui rassure donc euh, euh, l'administration qui rassure l'entente, en fait, qui nous rassure, qui nous pousse vers l'unité. C'est le discours pareil que nous voulons, c'est-à-dire il est question de l'État qui est l'État donc la France, les colonisateurs, nous l'ont laissé. Mais c'est cela. Mais c'est vrai, quand on parle aujourd'hui de Guinée, on parle de transition, on parle de l'unité, ainsi de suite, c'est l'État laissé par la France. C'est le territoire que la France nous a laissé, avec le nom Guinée. Mais avant cela, non. Mais c'est après, quand on parle de tout ce qu'on parle la politique ou quoi, c'est parce qu'on a quatre régions naturelles qui sont réunies. C'est l'autre. Alors, mais, on ne peut pas comprendre un discours qui va dire maintenant, alors, euh, voilà, euh, tel n'est pas originaire de, de, de, de l'État. C'est ce que ça signifie. Alors, euh, les peuples ne sont pas originaires, un exemple, ne sont pas originaires de l'État Guinéen. Ou le malinqué n'est pas originaire de l'État Guinéen. Ou le, le kissi n'est pas originaire de l'État Guinéen. Ça n'a pas de sens. N'est-ce pas Et, euh, Par exemple, si... Je pourrais peut-être comprendre, hein, s'il si y avait l'État mandé, avant l'arrivée des Blancs, il y avait un État, l'État mandé, n'est-ce pas, qui a englouti les autres régions naturelles de la Guinée. On pourrait par exemple dire, bon, écoutez, de toute façon, euh, voilà, euh, voilà, il y avait déjà un État n'est-ce pas, l'État mandé, qui a englouti les autres. Donc, les vrais guinéens, on dirait en ce moment, ou les vrais gens de l'État en question, bon, ce sont des malinqués, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas l'État. L'État est venu après. Et cet État-là, quand on parle de politique, on dit qu'on a créé la capital, la présidence a créé tout ça, les ministères, tout ça, c'est lié à l'État guinéen, qui est venu après, n'est-ce pas, quand les Français sont arrivés, n'est-ce pas, avant non euh, termine. Donc, on veut les discours allant dans le sens de renforcement de la confiance de cet État-là. L'unité des Guinéens autour de cet État. Pourquoi Pour réaliser le projet commun de tous les Guinéens. C'est les discours que nous voulons maintenant, chers guinéens. N'est-ce pas Très bien, alors pour terminer, cher compteur guinéen, alors voilà, vous connaissez donc le leitmotiv dans tous mes discours, euh, chers euh, militaires, hein, vous êtes nombreux, certains actuellement ont réussi à sortir de la Guinée, d'autres sont là, alors euh, écoutez, je crois que c'est très simple, il faut agir, il faut agir, on ne va pas rétablir, vous avez dit, au Mali, ça bouge, vous savez pourquoi ça bouge au Mali, je le répète, parce que Mali Mali, les gens là, ils ont, ça dit que, écoutez, il y a une valeur au Mali, il y a une référence au Mali. Le, le monsieur qui a la tête actuellement au Mali, il va beau pagailler, il va beau plutôt euh, s'aimer de la pagaille, mais écoutez, il y a des limites. Il sait que quand il va dépasser la limite, il sera descendu par d'autres militaires au Mali. Il ne blague pas, même au Burkina Faso. N'est-ce pas Alors, cher patron de l'armée guinéenne, alors écoutez, il faut arrêter la pagaille donc s'aimée actuellement par le Mali de Mouya. Et euh, je vous ai dit l'autre fois, et je vais parler d'un autre cas, je me le rappelle, c'était dans les années 90, au temps de l'Anse-Na-Comté. Dans les années 90, je crois, entre 92, 93 ou 94, et quand il y a eu en fait, une mutinerie en fait, des militaires, vous comprenez, l'Anse-Na-Comté a eu chaud. En fait, en ce moment où euh, le palais des nations a été attaqué, ceux qui étaient à connaître en ce moment, vous pouvez vous le rappeler. C'est très simple. Alors, euh, dans ce, dans cette pagaille-là, au camp al euh, un officier militaire, prof de l'antanaconté, a été abattu, si vous vous rappelez, chef de linéa Vous vous rappelez Alors, euh, un officier militaire, c'était dans la cour, dans la grande cour de camp al n'est-ce pas, au moment de la montée des couleurs, des drapeaux. Alors, un militaire est sorti, on ne sait pas d'où, il a tiré sur l'officier en question, proche de l'ancien comté, il a été tué. Et l'officier a réussi, en fait, à s'échapper, à sortir du camp et partir, cher comité guinéen. Alors, pourquoi je le dis Alors, c'est très simple. Vous avez écouté Saliba Kouloubali, il est le chef d'état-major de l'armée guinéenne. Ce sont des lâches, n'est-ce pas Ce sont des lâches. Alors, euh, euh, le fait qu'il ait intervenu, donc qu'il intervienne sur les antennes de la RTG, c'est quand même étonnant. Alors, parce qu'il y avait des rumeurs, des rumeurs, vous comprenez, que ça n'allait pas entre lui et sais pas qui d'autre, donc, euh, au niveau de l'agent militaire. Et aussi, parce que, suivant toujours le discours de l'irrationnel, le, le a parlé d'un homme court qui remplace, remplacerait, remplacerait Mandy Alors, vous voyez, les regards totalement dirigés vers, donc, Saliba Kouloubali, qui est un homme court. Écoutez, c'est purement le côté irrationnel. Mais voilà. Donc, tout cela a poussé quand même que Saliba Kouloubali, lui-même, intervient sur le plateau de la FTG. C'est quand même bizarre, parce qu'un communiqué de la, du ministère de la Défense était plutôt, je crois que suffisant pour ça. Mais lui, il met intervenu parce qu'il y a la pression sur lui, parce qu'il y a le doute, n'est-ce pas, on, on, on commence à se méfier, on dit donc, on commence à se méfier de lui. C'est ça. Pour cette raison, lui-même, il intervient pour donner des détails, chers compagnons. Alors, moi, je me dis ce sont des lâches, ce sont des complices. Ils sont nombreux, ces militaires, et même le ministre de la Défense, ce sont des, des, des complices. Alors, on peut aussi procéder, chers compagnons de l'armée. Vous pouvez aussi procéder comme cela a été dans les années 90, l'officier militaire proche de l'ensemble de quantité a été abattu. Vous pouvez aussi le faire, c'est-à-dire éliminer tous les lâches, tous les escrocs, tous les complices, tous les hypocrites. Vous comprenez Et comme cela, donc, les choses pourraient aller très vite. Très vite, pour une véritable transition, une transition donc euh, au bout de laquelle, écoutez, on aura notre euh, structure politique solide et consolidée pour euh, avec des élections libres et transparentes. C'est une et Camarade de Public, merci pour le court, bonsoir.